Chers traders et investisseurs, mardi 7 avril, bonjour. Alors, suite à la fabuleuse clôture des marchés américains hier à plus de 7% pour les deux principaux marchés, les marchés européens ont poursuivi leur hausse ce matin et nous pourrions très bien retourner voir les 11 000 sur le DAX à très court terme, nous ne serions pas surpris. Les marchés sont pris d'un euphorisme relativement délirant alors que rien n'est réglé et que les perspectives économiques sont très sombres tant aux états unis qu'en Europe. D'autant plus que le pic épidémiologique ou épidémique euh, n'est pas forcément atteint, en particulier aux états unis c'est certain. Voyons si les marchés américains, après une telle hausse, consolident cet après-midi, ce qui serait sain. Nous verrons bien. Dans ce contexte, mesdames et messieurs, nous avons réalisé ce matin 6 trades gagnants sur 6 accompagnés de 6 médailles. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes trades, une très bonne journée et à demain